À visiter le Labo Créatif. Alors, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais j'ai un une élève euh, qui m'a dit qu'il était pour répondre à mes questions et peut-être à vos questions. Alors, bonjour, bienvenue, merci de vous joindre à nous. Alors, euh, je vous invite à, à regarder ce qu'il y a devant vous. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de les relayer, de me poser, de les écrire. Je pourrais les relayer aux élèves qui sont avec nous. Alors, je vais tourner la caméra. pour vous On est en Donc, c'est le Labo Créatif. Je vais tourner la, la caméra dans l'autre sens et on va s'avancer à l'intérieur du Labo Créatif. On va aller voir c'est quoi ça le Labo Créatif, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a alors, euh, j'ai euh, une amie qui est ici, ah, donc est on a Anna, Anna qui est ici. Si Bonjour Anna. Allô. Est-ce que je peux vous déranger quelques instants? Allez-y. Oui, oui, ok. Alors Anna, je viens te faire visiter, j'ai des abonnés qui sont avec moi, qui viennent voir c'est quoi euh, le labo créatif. Moi, j'ai aucune idée, c'est quoi? Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Ben, nous autres, c'est notre labo créatif. Je pense que ça fait un, un ou deux ans qu'on l'a, Puis il y a beaucoup de projets. Fait que ça nous donne l'opportunité de... Euh, quelque chose comme nous autres, on a notre robot qui est en train de se faire réparer. Puis euh, nous autres, on a une télécommande qui va avec. Et là. Puis on peut bouger notre robot. Fait il y a différentes euh, choses technologiques où il y a de la soudure. Il y a Matty, Matty, Arduino, différentes choses comme ça, little bits. Et différents élèves, par choix, viennent. Et, euh, on travaille sur leur projet, on a la BIP, qui est, on a deux périodes, BIP et la récréation. Fait on ne peut pas venir pendant nos, euh, nos périodes d'école, mais on a notre BIP, c'est des, des blocs d'interprétation. Fait on peut, disons, travailler sur nos devoirs, ou nous autres, on vient ici puis on travaille sur notre projet. Et on a aussi la récré, mais nous autres, on peut venir quand on veut. Mais on a une pause, puis euh, nous autres, on a rentré, et euh, tu as ton nom, puis tu euh, as besoin d'aller sur un site, écrire ton projet. C'est quoi que tu veux faire dans le futur Comme nous autres, dans le futur, on peut avoir des petites lumières. Quand il tourne à gauche, il y a une petite lumière qui blink Puis quand il arrête, il y a deux lumières rouges qui, euh, qui viennent rouges. Et euh, alors, si tu fais accepter, nous autres, on a eu une planche, puis on est cherché notre, notre carte de... Euh, labo créatif. Alors, nous autres, euh, c'est ça notre labo créatif. Nous autres, on a beaucoup de choses qui se passent ici. Et on a TEDx. Différentes choses, c'est vraiment amusant. On peut apprendre différentes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, L'année passée, j'ai travaillé sur les euh, plantes. Et cette année, je travaille sur mon robot. Et ça donne de l'expérience. À cause d'un si on veut faire un travail avec euh, la technologie, bien, ça nous donne euh, vraiment beaucoup d'idées de, de, de ce qu'on qu veut faire. Donc, c'est très pratique, ce je comprends bien. Oui. D'accord. Alors, pour mes abonnés Periscope, s'il y en a qui ont des questions à poser à Anna, vous pourrez le faire. Anna, est-ce que tu pourrais nous euh, présenter, des, vous appelez ça des modules, des postes, euh, comment vous travaillez, les différents, comment on appelle ça ici? Ben, les différentes euh, choses qu'on peut faire ici? Euh, ben, nous autres, c'est différent comme, disons, euh, création, différentes Ok. Euh, Alors, tu viens me, me présenter d'autres sont différents Oui. Différentes... oui. Peux-tu faire le tour ensemble puis que oui. tu viennes me présenter ça? Euh, oui, j'ai fait ça l'année passée, mais là, il y, y a différentes élèves qui voulaient le faire. Alors, nous autres, euh, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas merci si leur ordi est fermé. mais c'est du session fun, il y a des sons qui viennent. Il y a différentes plantes. Ça, euh, c'est avec Macky Macky. Celle-là, c'est. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est. Euh... Euh, tu as des robots comme ça qui peuvent se battre dedans. C'est comme euh, un arène. Un, un, un arène, oui. Et euh, tu peux, après tu tombes, c'est l'autre robot qui gagne. tu un peu ça, avec le robot. Euh, y il y a ça. Il y a beaucoup de robots ici. Ça, c'est tous les robots. Ils sont vraiment euh, oh. C'est quoi ce qu'on entend? Les plantes. Les plantes, oui. tu touches une Avec session plante. Avec Macky Macky Et, et quand tu payes sur 9, ça l'arrête. Ou si tu payes sur A, ça fait drum. Fait que, euh, oui, c'est. Euh, attends, il y a Alexis qui a une question. Peux-tu me répéter ta question? Non, non, non, euh, Alexis, parce que je, je l'ai manqué ta question. Oui. Alors, euh, je vais revenir quand tu vas poser cette question okay. euh, euh, et je vais te reposer la question à fin. Donc, oui. tu me disais que ça, ça fonctionne avec les plantes et euh, les, la musique, quand on touche aux plantes, ça fait jouer la musique. Oui, après, il y a un sensor dedans puis ça vient à l'ordi avec scratch. Donc, ah. oui. tu fais surpache, c'est un drum qui joue. Fait que neuf, ça l'arrête. Ok, le là, ça l'arrête. Fait qu'il y a différentes choses comme ça aussi. Alors, viens donc nous montrer ça, quand tu touches à une plante, ça fait quoi? On va voir, il y a des plantes qui marchent, il y a des plantes qui marchent moins. Ok, tout le monde va toucher à des plantes ici. Ok. Il euh, y a différentes places que. Est-ce que c'est désactivé? activistes, ce que tu tantôt avec la, la touche? Ouais, non, on a réussi tout à l'heure à marcher quelques-unes. Aussi ah, Il y okay. en a qui a marché. Donc ça fonctionne. Ouais. Ok. Euh, donc tu peux nous continuer à nous présenter les autres modules. Alexis, tu peux nous réécrire ta question. Là, je l'ai euh, toujours revu. Okay. À quoi Il y a quoi comme outil Est-ce un Markerspace marker space est associé à un programme d'études Ok. Donc est-ce que c'est associé Est-ce que ce laboratoire est associé à des programmes d'études Est-ce euh, que c'est associé à vos profs de cours directement nous autres, on peut venir pendant notre livre. Puis, euh, c'est juste différent une... d'exposer. Nous autres, c'est pas qu'on a décidé pour euh, rentrer dans notre cours. Nous autres, on a fait une exp euh, exposition sur notre cours. Fait qu'en février, on va au régional avec notre cours. Fait que c'est comme ça qu'on peut le rentrer hein, avec euh, l'école. Donc, le but, c'est pas de, de faire des programmes, mais de découvrir d'autres choses dans oui, la vie. Pour de, explorer. Pour explorer tout ça. Alors, tu veux nous montrer les autres modules? Il oui. euh... euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer quelques-uns. Okay, les principaux. Oui. D'accord. Euh, je vais vous montrer un de mon ami euh, c'est sur robot je sais pas si ça marche mmh. mais c'est tout Il puis il y avec lui aussi c'est avec Arjunio mmh. lui aussi c'est avec Arjunio puis euh, lui je pense qu'à chaque je à chaque, pense appelle de pas, il euh, gagne une vitesse, fait qu'il va plus à plus vite. Donc lui aussi c'est avec un Arduino, Je pense lui c'est le Nous euh, euh, autres, comme tu peux voir ici si, Nous autres c'est le Turtle. Et lui je pense c'est le Pirate. Donc Nous autres aussi c'est le Turtle à cause ça il dit mais aussi à cause de deux wheel drive. Lui c'est le Tur euh, Pirate ou le Baron avec quatre wheel drive. Ça veut dire qu'il y a quatre D'accord. Anna, il y a un abonné qui me demande euh, il y a combien d'élèves en même temps qui peuvent venir au laboratoire ici? À la euh, ils N'importe comment, au moins qu'il y ait une passe. Tant qu'il y a une passe, mais il peut venir il n'y a, a pas de nombre maximum? Non. Mais disons, si on est euh, à 40, on va commencer à être nombreux ici? Oui, ouais, ça serait trop un peu. Mais là. si C'est euh, si euh, super bizarre, oui, qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas, mais il peut leur demander de sortir ou demander c'est quoi qu'il faut. D'accord, ok, parfait. On Alors, continue? on peut continuer, oui? ici, c'est pas, je sais pas ce que, ils ont tout mais eux autres, cest du Minecraft? Mais là, tout le monde va passer, ah, beaucoup de monde du Minecraft à l'école, c'est un jeu, mais nous autres, on crée notre village. Il y a différents élèves dans notre école qui décident d'y auditer, comme tu vois ici de créer tout euh, le village. Ils ont fait l'école, ils, ils, ils ont fait euh, différentes euh, apports. Euh, disons. Euh, tu Donc, ils sont allés sur Street View pour voir les ouais. maisons, puis ils reproduisent ça dans Minecraft, Oui, ça? comme ici, euh, ils ont été sur Google Maps, mm -hmm. puis euh, ils mettent ça là, puis ils ont Minecraft en bas. Ah, fait ils okay. tu peux voir, puis il y a assez euh, précis qu'ils peuvent avec, euh, avec euh, la maison ou avec les euh, choses qu'ils créent. Aussi euh, Donc Alexis, cas, il y a Alexis qui nous pose une question oh, oui. mais, Minecraft, il y a Maki, Maki, Minecraft et quoi d'autre? Ben on y, va, on y va Alexis, on fait le tour là, on va faire okay. le tour Les plantes, On euh, est en train de faire le tour Il y a aussi Arduino Il y a quoi aussi? Arduino oui, comme avec mon robot, c'est ça. Puis avec ce robot-là. Um, ici, on ne va pas le toucher, mais c'est les little bits. Eux autres, c'est les lumières. C'est plus pour les plus jeunes. Ils utilisent des batteries, différents switch et trigger. Ça peut faire des sons. Ça peut allumer des lumières. Ça, je n'ai jamais travaillé avec ça là ici. Mais ils euh, sont plus comme ça. Euh, et dis-moi, est-ce qu'il y, y a autant de filles que de garçons qui viennent au laboratoire? Et, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons aussi. Okay. mais euh, on aime ça à cause que euh, j'ai une question tantôt c'est juste les gars qui font le programmage avec l'Arduino, puis okay. nous autres on a dit non après nous autres, mon robot c'est trois filles qui travaillent dessus. Donc Alexis pose la question est-ce que vous faites de la programmation? Je comprends que oui Oui, oui. notre euh, robot que je vous ai euh, montré avec euh, la télécommande, on avait beaucoup de programmation à faire avec euh, sur nos comme vous voyez on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ordinateurs on a des laptops, donc enfin, nous autres on a beaucoup de, de chance à programmation. Puis rien à notre école est obligé. D'accord. c'est tout de notre choix. Si on veut venir, on peut venir. Si y a un jour on ne peut pas venir, je pense aussi c'est des little bits. Oui, c'est tout des little bits. Fait comme vous voyez, ça monte puis eux autres, leurs choses spin. Je ne sais pas comment ça marche, mais eux autres, ça tourne. Ça tourne, ok. Puis euh, ici, on a tout. Euh, Ici, on a des déco tamelots. Ben, eux autres, ils mettent ici, comme, dans leur ordi. Ils mettent un morceau de plastique comme ça, c'est un collant. Ils passent, euh, c'est comme un imprimante, mais c'est un sticker design cutter qu'ils passent. Et euh, ça peut faire des choses comme ça. Ah, ok. Donc, on peut faire la peu, Oui. Puis là, ah, ça, ça coupe dans le plastique, comme vous voyez, il y a différentes couleurs. Mm -hmm. Sur nos armoires, ça dit, disons, Arduino sera un des armoires ou CHM sur d'autres choses. Fait que là, on sait c'est à nous autres. Okay. Ça, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Ça, c'est un robot. Disons, on a besoin de l'aide avec un de nos projets. Mais disons, il y a un monsieur ou une madame qui connaît quelque chose, disons, dans un ben, autre disons, au Québec, puis ils ne peuvent pas être avec nous autres. Ils ben, il a besoin d'un password pour rentrer, ben, mais c'est euh, M. Roberto ou Mme Claudine qui le savent. Et. Euh, ils rentrent, puis tu vois leur face, puis avec leur euh, ordinateur, ils peuvent bouger le robot. Donc, ils peuvent aligner pour de vous dans l'école. Donc, ils peuvent faire une visite virtuelle de l'école avec le robot que vous avez ici. Donc, euh, et donc on peut. Euh il, il, Alexis dit que c'est un mentor virtuel. Donc, vous peut oui. venir vous promener et vous aider. Oui. Donc, on pourrait faire ça, hein? Oui. Wow, ouais, c'est vrai, effectivement. Ici, euh, on peut faire, disons, différentes euh, musiques, différents sons. Euh, différents, euh, on a le piano, différents... Euh, c'est plus comme un système de son. Comme un de son, oui. oui. Okay. et euh, ça vous montre euh, comment euh, euh, ben, tu peux enregistrer ta voix. Fait plus la euh, partie musicale du lab. D'accord. OK. Excellent. Super. Ça, c'est... Ils ont commencé avec une boîte, euh, euh, Excuse-moi, est-ce qu'il y a une enregistreuse de podcast Est-ce qu'il y a Alexis? Parce qu'Alexis fait des, des podcasts. Oui. Est-ce que, est que vous faites des podcasts avec cet équipement-là aussi? Euh, je ne sais pas. C'est plus la radio étudiante ouais, qui fait ça, Oui, hein, ouais, notre, notre radio... Alors, Alexis, tu pourras aller voir. J'ai une autre diffusion. que J'ai fait un peu plus tôt avec les élèves de la radio étudiante. Tu pourras voir comment ils font la, oui. la, du podcast ici. C'est vraiment plaisant. Aussi, ça euh, c'est ce, leur boîte. Ils ont commencé avec une boîte, mais eux autres l'ont formé Mais on voit tout leur nom. Je suis de la place. Et euh, ils peuvent, à cause de leur route, ils bougent. Je ne sais pas. C'est un autre robot leur... encore. Oui, c'est un autre robot. Ils bricolé un peu. Oui. Fait que, ils ont comme une face, puis ils ont des ceintures, des lumières, différentes choses comme ça. Ils ont vraiment fabriqué leur robot de toutes pièces. Oui. Et... Voici TEDx. Thélix, euh, on crée des projets. Disons, il y a une fille qui l'a fait sur le judo, et il y a plein de monde qui viennent et t'explique ton projet, te des questions, des différentes choses comme ça. Mais c'était là, euh, tu mets ton nom, puis choisissent, je pense, deux personnes dans chaque classe de l'ELA. Ou dans cette abé. Il euh, y a la point. Il euh, y a le puis euh, euh, euh, la couture. Oui, la couture, <rire> oui. la couture, oui. Euh, eux autres, ça c'est pour mettre leur verre, disons leur verre en les hein? okay. Oui. Fait eux autres font tout ça. Euh, je ne sais pas, je pense qu'ils n'ont pas changé, là. mais eux autres, c'est quoi qu'ils ont fait? Quand ils ont une petite chose comme ça, tu ouvres la sacoche, là, il n'est pas allumé, là. mais il y a des petites lumières qui allument. Par oh, oh, exemple, oh. pour les madames qui ont une grosse sacoche et ne peuvent pas trouver leurs chose dans le noir, mais ils ouvrent leur sacoche et ils font voir. Il y a une lumière qui éclaire à l'intérieur, donc des, sac des sacoches branchées. Oui. Il y a aussi okay. du tricot? des, euh, des, des tricots. Des tricots, d'accord, intéressant. Puis, euh, ça, c'est quelque chose. Par... La mécanique. hein? Ouais. On apprend la mécanique en faisant des, des trucs articulés. Ouais. Ça, Internet obstacle. Je suis encore TEDx que tu tous tes élèves. Ben oui. Okay. Oui, 2015. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, avec les tissus et tout ça. Ouais. Donc, alors, je vais montrer un aperçu. Anna, écoute, merci beaucoup. Hein? Tu es très généreuse. Tu expliques très bien. Bien. Tu fais ça comme une professionnelle, vraiment, tu peux être fière de toi, merci. bravo, félicitations. Alors, je vais faire un, donner un aperçu à, à mes abonnés, je vais les, je vais les quitter. Mais merci énormément, hein. c'était tout super bonne. Merci. Merci, bye. Donc, comment le lab est financé? Ah, ça, on pourra poser la question à Roberto euh, plus tard. On va, je vais essayer de faire une interview un peu plus tard, dans l'avent-midi, avec Roberto. Je pourrais lui poser la question, comment tout ça est financé? Parce que c'est une excellente question. Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires On pour poser la question, comment on arrive à financer l'activité? Voyez-vous, il y a des gens de la communauté, il y a même les pompiers qui sont avec nous ce matin. Les ambulanciers. Ah oui, ok, les ambulanciers. Donc, euh, voici le laboratoire quoi, ça a l'air quand on a une un aperçu, on voit que les participants ici circulent, donc l'ensemble, on voit les plantes au fond et tout ça, c'est ce, ce qu'on a visité tout à l'heure, donc on peut le, le voir au complet. Bien, je vous remercie euh, beaucoup de votre présence, de votre euh, participation euh, de, ce matin. Merci, Alexis, pour tes interventions, tes questions. Ça amène de la vie dans la diffusion. Alors, euh, je vais sûrement faire... Euh, on, on, veut, on, veut, on veut en faire un à l'école. OK, très bon, tu es curieux. Donc, c'est pour ça que tu veux savoir. Donc, c'est le but de mes diffusions ce matin. C'est de vous faire découvrir euh, euh, Claire, l'école de Claire. Et donc, euh, de vous amener euh, à travers tout ça. Donc, je viens de vous faire la visite du Labo Créatif. Je vais aller voir d'autres choses et que dès que je trouve quelque chose d'intéressant, je fais une autre diffusion. Donc, euh, suivez-moi. À bientôt.